La seconde partie de l'explication, vous avez normalement mis en place vos portes et vos fenêtres. Maintenant, on va s'occuper de mettre de la couleur ou des textures sur le sol et sur les murs. Alors, pour faire ça, nous avons plusieurs méthodes possibles. La première, c'est lorsque vous voulez la même couleur, par exemple, sur tous les murs autour de votre pièce. À ce moment-là, il suffit de sélectionner la pièce que l'on veut modifier, faire un double-clic dessus. Et là, vous pouvez modifier directement la couleur de vos murs en prenant par exemple quelque chose de bleu clair. Voilà, je fais OK et je vois dans l'aperçu que j'ai bien du bleu clair qui peut sembler avoir différentes teintes à cause de l'éclairage mais qui est bien la même couleur partout. Voilà. Ça, on peut l'utiliser sur toutes les pièces. Normalement, ça fonctionne correctement. Après, on peut avoir envie de ne pas avoir tous les murs de la même couleur, mais avoir un mur d'une couleur particulière. Là, ça se complique un petit peu. Il faut bien comprendre qu'il va falloir repérer sur ce mur une petite flèche qui est ici, qui indique un sens. Là, on imagine que... Euh, là on voit que la flèche elle est pointée vers le haut. Si on imagine qu'on est un petit bonhomme qui marche sur le mur en direction de la flèche et eh bien là on va avoir le bras gauche de ce côté là et le bras droit à l'intérieur de la pièce. Donc le côté du mur qu'il va falloir qu'on modifie, si on veut modifier le mur intérieur, il va s'appeler mur droit. Pour ce mur là par exemple, la flèche on voit qu'elle va vers la droite donc si je suis un petit bonhomme qui marche sur le mur dans le sens de la flèche, le mur qui sera, le, la partie du mur qui sera à l'intérieur, ce sera le mur droit. Ça peut changer d'un mur sur l'autre. Au pire, si vous trompez, bah, vous annulez puis vous prenez l'autre côté. Bien. Si je change la couleur du mur, là je peux double-cliquer sur mon mur et je vois côté gauche, côté droit. Moi je me rappelle qu'il faut que c'est le côté droit qu'il faut que je modifie. Donc là je peux modifier la couleur de mon mur côté droit voilà et on a que cette partie là qui va changer bien euh, petit souci qui peut vous arriver si vous n'avez pas été très méticuleux lorsque vous avez euh, fait vos murs vous sélectionnez votre mur vous modifiez sa couleur alors je passe attention c'est le côté droit visiblement on va prendre une couleur, euh, prendre du rose, tiens. Voilà. Et là, on voit, on a mis du rose, mais on a une partie qui bug. Ah, monsieur, le programme, il ne marche pas bien. Non, non, non. En fait, quand il vous arrive des choses comme ça, ça peut avoir un affichage bizarre ou une couleur qui ne s'affiche pas, c'est que vous avez deux murs superposés l'un sur l'autre. Donc, il va falloir essayer d'aller le trouver en cliquant dessus et le supprimer pour afficher entièrement le mur. Voilà, ça c'est un petit souci qui arrive assez souvent. Donc euh, essayez de chasser les, les petits bouts de mur fantômes comme ça qui peuvent rester quand on n'a pas été très très méticuleux euh, la première séance. Voilà. Alors sur le sol et sur les murs, on peut également mettre ce qu'on appelle une texture, c'est-à-dire non pas une couleur unie mais un motif. Donc là on revient dans double clic sur la pièce, modifier les pièces et sur le plancher on peut choisir par exemple une texture et vous avez différentes textures qui sont déjà proposées comme ça par défaut moi je vais mettre par exemple du parquet voilà. et donc j'ai du parquet dans ma pièce euh, il est possible d'importer des textures quand on va dans modifier les pièces, hop là, sur le plancher par exemple, texture, et là je peux importer. Il faut avoir auparavant enregistré une image dans votre dossier Mes documents et la choisir pour pouvoir la mettre dans votre, dans votre maison. N'abusez pas de cela, ça rend souvent des choses assez moches, faut le dire. Donc, euh Vaut mieux quelque chose de sobre, qui présente bien, plutôt que quelque chose qui se veut original, mais qui soit euh, au final assez moche. Voilà. Euh, vous devez, pour la séance d'aujourd'hui, avoir mis toutes vos portes, toutes vos fenêtres. Si ce n'est pas le cas, il faudra le terminer à la maison. Et, dans la mesure du possible, avoir commencé à mettre des couleurs sur vos murs et sur vos sols. Voilà, bon travail